le procureur pourra en tenir compte mmh. voilà, d'ici quelques instants vous pourrez appeler au 27 225 08 200 27 225 et je vais me blesser ce matin 27 225 08 200 et nous suivre sur la page face Facebook de Trace Côte d'Ivoire voilà, je vais y arriver bonjour messieurs dames bonjour alors il faut bien parler dans le micro voilà, allez-y Bonjour. Bonjour, madame. Voilà. Alors, monsieur, le premier accusé, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Merci. Mon nom est Aonon, Lionel Galilée, à l'état civil. Très bien. Lieu de naissance Adabou. Profession Mannequin, acteur. D'accord, très bien. On va aller rapidement sur les cartes d'identité ce matin. Ouais, Mademoiselle, oui. bonsoir. Bonjour. Bonjour, madame. Nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Djer, adjoint Marie-Lucienne. D'accord, lieu de naissance. Tout maudit. D'accord, profession. Étudiant. Tout maudit, c'est Baoulé, non Oui. Vous êtes Baoulé Claire. Ah, vous êtes okay. ah. <rire> quoi Je suis Baoulé également. Baoulé aussi de ah ben voilà. <rire> ok. Alors on a une troisième personne Si je ne me trompe pas monsieur le procureur oui. Il interviendra en tant que monsieur témoin le témoin, vous pouvez déposer votre téléphone oh, Je suis ouais. en direct en fait avec mes abonnés Ils suivent l'émission en même temps Non. Alors, non euh, on a déjà un direct voilà. sur la page Côte d'Ivoire Vous pouvez partager maintenant, le direct de façon il faut à ce qu'ils puissent Parce que Nous sommes dans un tribunal Je suis très concentré Depuis très Alors, longtemps je, je vais vous donner une petite Pour information ouais. Vos abonnés n'entendront pas tous les appels qui vont passer Puisqu'il n'y euh. euh, aura pas le son dans votre direct. Okay. donc le mieux serait de partager le direct je, je, je, je, donc euh, je vais prendre le voilà. lien pour partager voilà. c'est voilà. bon donc, je tiens à rester en direct et en même temps bon, donc, pour donc, mes abonnés donc, euh, en même temps pour, pour les problèmes de captation vous devrez en fait déposer le téléphone ouais. parce que c'est voilà, dép juste déposer hein. voilà d'accord il n'y a pas de problème voilà du coup monsieur le témoin mmh. nom et prénom à l'état civil Connaît prince ibrahim je suis journaliste voilà Mais pourquoi vous vous êtes chouchou comme ça Parce ouais, euh, que, que moi c'est mon le métier C'est mon métier d'être ça. Parce C'est quand un journaliste qui est chaud comme ça Ah mon cher, chacun a son truc Moi mon sein est chaud il y a longtemps Tu vois, euh, nous on nous appelle les personnes euh, R, tu vois non Madame non, le écoute. juge, je crois que... D'accord, on va mettre un peu d'ordre dans ce, ce, oui, ce tribunal tout de suite. Mm -hmm. Voilà, du coup, euh, vous pouvez appeler au 27 225 08 200 pour accuser ou défendre. Monsieur le procureur, on va aller rapidement avec vous. La parole est à vous. Merci. Juste avant, je vais demander à nos deux accusés de lever la main droite, s'il vous plaît. Et de jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je le jure. Très bien. Merci. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Vraiment, je le juge, ils font, ils font malin même dans le, jeu. Je, je, je le juge, je ne comprends pas cette histoire. Alors, madame <rire> le juge, oui. le bureau du procureur euh, que je dirige, a demandé à ce que comparaissent devant cette cour, monsieur Lionel Aounon et mademoiselle Lincey, c'est ça mm -hmm. euh, Parce que nous avons vu une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo enregistrée par le sieur journaliste euh, monsieur Prince, dans laquelle cette dame administrait une gifle digne d'un film de catch à ce monsieur ici, parce que lors d'un test de fidélité organisé par le journaliste, elle aurait aperçu des photos pas très catholiques dans le téléphone de son dit chéri, et que ces photos auraient été envoyées par un mec. Vous ça aurait été envoyé vers un mec. C'est selon le mouvement fauteuil. Mmh. Et nous avons été choqués d'apprendre que ce monsieur, étant inscrit au concours Mister Côte d'Ivoire, c'est comme Miss Côte d'Ivoire dans son garçon, Mais son garçon. Mmh. a été purement et simplement radié des candidats suite à, à, ce, à cette révélation fauteuil. D'accord. Je parle de photos, madame. Oui, oui, bien sûr, j'avais suivi, monsieur le président. Par conséquent, ceci étant, donc alors, nous allons pouvoir devoir nous mouvoir vers le couloir du, du tribunal. Et nous demandons à, à monsieur Lionel, déjà, comment vous faites la rencontre de ce journaliste Est-ce que c'était préparé Parce que ce journaliste est accusé d'arranger les tests de fidélité, de jouer des sketchs, et vous, vous êtes acteur. Donc Comment vous, accu vous accusez aussi un petit peu le, le témoin. Mais oui, bien sûr. Non, je prends des notes en J'accuse je... tout le monde de ce tribunal. Comment vous, vous rencontrez ce monsieur On ne va pas citer ici des marques de restaurants mm -hmm. ou de ou qui pourraient nous valoir une ordonnance de la part du service commercial. Okay. Mais on reste dans les descriptions sans nommer les lieux. Okay. C'est bon ouais. On vous écoute. Donc, euh, je me rendais à Bakorie avec ma, ma bien-aimée. Ma princesse, mm -hmm. et soudainement, je constate que elle me tire, elle commence à être excitée. Ah, j'ai vu, vu le journaliste, il dit mais tu parles de quoi? Il me dis, non, j'ai vu le journaliste, Viens, on va faire un test de fidélité. Il dit oh, ah c'est elle qui vous tire pour faire le test de fidélité. Voilà parce que c'est elle qui l'a aperçu un... C'est un piège qu'on peut noter dans mm -hmm. le dossier. Oui, mm -hmm. elle a aperçu donc mm -hmm. elle a juste dit qu'elle voulait faire une test de fidélité. Parlez un peu fort, monsieur. Oui, le... c'est ce que j'allais dire. Parlez monsieur un peu le procureur, fort. Oui, est que vous pouvez relever un vous, êtes athée, ou... vous êtes athée, mais parlez un peu fort, un peu de conviction. <rire> Allez-y. Ok, pas de problème. Je mm -hmm. pense que ça va. Ça, ça va, va ça va. Ok. C'est ainsi que nous sommes allés... Dans les débuts, j'étais un peu réticent parce que je ne voulais pas en fait faire ça, parce que ce n'était mm. pas le but de notre arrivée là-bas. C'était juste pour échanger, manger et puis rentrer à la maison. Manger rentrer. Donc c'est là qu'elle a insisté et tout. Bon, vu que j'avais déjà la caméra sur moi, je ne voulais pas essayer d'être un peu mal poli. Désobligeant. Voilà. Mmh. Donc j'ai ai juste cédé parce que je me suis dit bon, bon en fait, c'est juste euh, un test de fidélité. Je n'ai rien à me reprocher. Bon, voilà. okay. Nous allons découvrir les tenants et la. Donc c'est elle qui vous tire pour aller faire. Madame, euh, Mademoiselle <coughs> Lyon, l'INSEE oui. Linda de l'INSEE Oui. Vraiment, les lunettes, la position, ça, ça nous fatigue un peu. Hein vous, êtes une, euh, vous êtes aussi euh, styliste, euh, modéliste ou bien vous, non, non. vous faites quoi dans la vie J'ai arrêté les Dans études. le micro, s'il vous plaît. J'ai arrêté les études. Oui, mais vous, vous faites quoi dans la vie ah, Je m'amuse un peu avec la musique. Hein. Vous chantez Je m'amuse un peu. Mais est-ce que vous, vous êtes artiste, euh, chanteuse Non, pas encore. Non, mais vous voulez chanter ah, Oui. Ah bah, d'accord, ça vous plaît un peu mm -hmm. Vous avez un peu une belle voix Un peu on peut entendre. Si on un peu. On peut, on peut entendre un peu un acapella. Une on ne sait jamais. Vous êtes sur Trace Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. La plus grande des radios de Côte d'Ivoire. essayer Allez-y, on vous écoute. Arrêtez de me juger. Arrêtez de me lancer les pieds. Parce que c'est mon mari. Tout le monde commet les défauts. Alors, bébé, oh, je t'aime. Chérie, oh, je t'adore. Allez, ciao, ciao. Mmh. Un peu ça. D'accord. <rire> D'accord. Donc, vous vous tirez le monsieur pour aller faire test de fidélité. Vous pensez qu'il n'est pas fidèle Non, pas ça. Mais pourquoi vous le tirez pour aller faire test de fidélité En fait, je voyais euh, Prince Ibra. Mm -hmm. J'aimais bien euh, ses émissions, tout et tout. Mm -hmm. Et ce jour-là, je suis tombée sur lui. Mm -hmm. Et je voulais participer et je voulais jouer avec. Mais pourquoi ce test de fidélité vous fait? Vous n'avez pas confiance en Vous êtes dans une relation où vous fait faire test de fidélité. J'ai confiance en mon chéri. Et comme je disais tantôt dans la, dans la vidéo, les meufs courent après mon mec. Mmh. Voilà. Jean, il est trop joli, quoi. Ah, c'est un BG, hein, mon chien. Vous savez, BG il a l'argent euh, la euh, euh, Le procureur. Il, il... a l'argent <rire> enfin, Vous savez que celui qui a l'argent est plus joli que celui qui est joli, hein Non. Ah, mais, bien, ici. Il n'est pas trop friqué, mais bon. Ensemble, ah, ah, on peut les mêmes D'accord. Donc, vous, vous avez fait test de fidélité pour piéger. Le monsieur Je l'ai pas Parce qu'elle est tombée dans le piège. Ah non, ce n'était pas un. Donc c'était pas arrangé. c'était pas un truc arrangé. C'était pas arrangé. C'était pas une mise en scène. même bon. pas. Oui. Vous vous êtes accusé d'arranger beaucoup vos histoires de c'est ce qu'ils qu ont dit. Là. Mais quelles sont les preuves en fait Parce que moi, je fais beaucoup de micro-trottoirs. Hein. Toi, tu fais des micro-trottoirs aussi, non donc mais toi c'est mon suis collègue des, tu, tu, tu, tu, tu es mon je collègue, tu vas à tes heures perdue sur mon collègue je monsieur, te vois juste dans la rue tu prends le micro oui je s'il vous plaît, oui. vous plaît. Oui. veuillez vous adresser correctement au procureur madame je au sens procureur. que je oui. sens qu'il va aller oui. en prison ce oui, témoin non mais moi moi je moi je suis sur les faits en fait on dit que je suis accusé de faire des arrangements dans mes micros trottoirs donc tous les festivals dans lesquels je je m'avance avec mon micro là toutes ces personnes qui sont sur mon mur là ce sont des personnes arrangées, en fait. Mais, oh, mais oui, c'est ce qu'on dit. Beaucoup qu de me connaissent. Il y a beaucoup que j'ai rendu star ici. En quoi ils voient, ils peuvent témoigner. Vous êtes en Vous avez rendu qui star, Oui, ils sont beaucoup ici. Il hein, y a plein, plein. de. Il y a une girl, là qui disait, euh, Junior, euh, je lui ai demandé... Euh, euh, c'est pas parce que ça a fait, ça a fait le buzz qu'elle est dénistable. Alors, c'est parce qu'elle a fait le buzz. Donc, donc j'ai fait, fait ça avec plein de personnes. Donc, vous n'arrangez pas le il allait faire, il allait faire le buzz en fait. La question, c'est que vous n'arrangez pas les micros trop Mais est-ce que le micro trop est censé être arrangé Parce qu'on en fait. sait beaucoup de tests de fidélité faits dans certains pays qui sont arrangés, joués ah, par ah, des acteurs. Ah, ouais oui, oui, je vous le Non, mais moi, j'ai jamais su ça en donc, fait. Vous, donc, c'était pas arrangé, c'était vraiment. Moi, mon test de fidélité. Non, ma question, c'est est-ce que c'était arrangé, oui ou non Mon test de fidélité, en fait, je sors dans la rue. Ce jour-là, ce n'est même pas le premier couple que j'ai pris. Mm -hmm. C'est le deuxième couple. C'est le deuxième couple. Oui. D'accord. Donc, ouais. ce n'était pas arrangé. D'accord. Ça me permet de rebondir, madame le juge. Oui. Quand je pose des questions, ce n'est pas fait comme ça. Ouais. Tout est calculé dans cette émission. Donc, ce n'est pas arrangé. Vous, la dame, elle vous dit, venez faire le test de fidélité. Mm. Et en fouillant dans votre téléphone, on voit que vous avez des conversations bizarres avec un homme. Expliquez-moi, je ne comprends pas. En fait, c'est un nom, mais en même temps une femme. Pourquoi je dis ça Parce que c'est un, ah. un nom camouflé. C'est qu quoi un nom C'est-à-dire C'est-à-dire que tu remplaces le nom tu remplaces le nom d'une femme par le nom d'un homme. Donc c'était une femme et puis tu as mis le nom de garçon Exactement. Sa, oui. sa femme s'appelait comment La femme de qui La femme là que tu as remplacé son nom, elle s'appelait comment Alexandra. Et puis tu as mis quoi Alex. Alexandra, tu as mis Alex. Exactement. Et tu si sais, elle s'appelait, elle Joséphine, tu allais mettre quoi Peut-être Joseph. Ah, c'est ton travail. <rire> c'est une question de travail, c'est pour éviter certaines choses. Donc attends. Et c'était qui pour toi Alexandra <rire> Bon, c'est une ex. Ton ex Une ex. Bon, oui, je... Une de tes ex. Ouais, une ex. C'est l'ex avant que tu aies celle-là ou bien c'est l'ex euh, il y a longtemps, longtemps il y a très très longtemps. Donc ça veut dire que vous vous êtes laissé il y a très longtemps. Yeah. Et tu gardes toujours <rire> son numéro dans ton téléphone et à vos conversations. Il y a après, très longtemps, ça fait combien de temps On dit après la mousse. Non, non la ça guerre. fait combien de temps vous êtes plus ensemble Ça fait maintenant 5 ans. Toi, 5 ans, conversation, WhatsApp de 5 ans, c'est toujours dans ton téléphone. Non, c'est pas. En fait, le mm -hmm. truc, c'est quoi C'est que.. faut bien expliquer. Des... Ça fait 5 ans mm -hmm. qu'on n'est plus ensemble. Mais ça ne fait pas 5 ah. ans qu'on ne cause plus. C'est différent. Mais la dernière photo que tu lui as envoyée, ça date de combien de temps Là, voilà, je me rappelle plus trop. Ça fait, bon, ça faisait... Attends, le concours, euh, ça fait ça fait maintenant 4-5 mois. Je crois. Ah, donc toi, tu es en couple avec la jolie et belle Lindsay mm -hmm. et tu te permets d'envoyer une photo mm. de toi en culotte à une ex mm. avec qui tu n'es plus depuis 5 ans. Lindsay, mm. est-ce que tu penses qu'il t'est trompé? Bon. Sincèrement, vous êtes juré de dire la vérité, hein Ici, on va tout régler aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il t'est trompé Un peu. Ah, il te trompé un peu. Mmh. Pourquoi tu penses qu'il t'est trompé Voilà, je doutais. Parce que.. Pardon, le micro, essaie de mmh. pencher le micro vers oh, toi. Okay. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Il faut descendre. Non, il faut descendre le voilà. micro. Voilà, comme ça voilà. c'est bon. Descends encore, on ne voit pas son visage. Il ouais, y a des voilà. problèmes de... Voilà. Voilà, voilà. Il faut qu'on voit son beau faut... visage. Voilà. Vas-y. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, un homme reste un homme. Même s'il si t'aime, il y a la confiance, mais bon. Souvent, on peut douter. Il peut être Vu un peu djandjou. Il peut être un peu djandjou, c'est clair. Mm -hmm, ça, c'est vrai. Vu que je vois des messages des filles, même des autres filles, qui courent après lui. Tu vois ça où ou... Dans son téléphone. Ah. J'avais son code. Mm -hmm. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'Ales, c'était une femme, en fait. Parce ça que quand sort. je vois un, un, nom un homme, je ne fouille pas. Il me dit ce sont ses amis, c'est son intimité. C'est quand Et tu me... vois femme que tu fouilles. Automatiquement. Mais comme il te connaît, l'a remplace Au ah. mm -hmm. moins, là, ça va vite. Et, et tu as vu qu'il il, il cause toujours avec Alexandra. Tout à il, fait. Qui était Alex. Mmh. Et là, tu la tapes. Maintenant, il y a un problème. Mmh. Parce que la photo de profil de Alex que tu as vu, c'est garçon ou bien c'est femme Il n'y avait pas de photo de profil. Il n'y avait pas. On a tapé « j'ai envie de toi ». Quand il fait ces tests-là, mmh. on tape, lui là, mon téléphone. Des mots-clés. Voilà. « J'ai envie de toi ». Tu me manques. Mon bébé, Voilà. Mon amour. Donc, on tape, ça sort à l'aise. On tape dans la barre de recherche WhatsApp. Tout à fait. Pour trouver les conversations Exactement. où ce mot apparaît. Voilà. Mm -hmm. Ça sort à l'aise. C'est j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Mais ah. attends. Donc, automatiquement, je vois une photo sexy. Ah. Ah. Avec... Sexy dans quel ordre Étant un boxeur, tranquille. Euh... Boxeur même hum. <rire> Attends, donc vous, monsieur vous êtes en couple et puis vous envoyez une photo. Donc, vous, vous trompez votre chérie avouez. On va vous pardonner. Non, il ne la, la trompe pas. Mais pourquoi vous ne la trompez pas Vous envoyez une photo comme ça à votre ex. Bon, c'est très simple Parce que cette photo, c'est une photo qui vient d'un défilé. Et dans certains... Je participais d'abord à un premier concours qu'on appelle Mister District. Mm -hmm. Voilà, je l'ai remporté. J'étais le Mister District Côte d'Ivoire 2022. Ah et, bon, hein Oui. Ah bon OK, c'est bien. Donc, mm -hmm. c'est... Pendant le concours qu'on était obligé de porter ça. Oui. Voilà, ça faisait partie des, de des vos, passages. passages. C'est du... comme maillot de bain pour les exactement, gars. Exactement, exactement. <rire> et je crois qu'elle a vu ça sur un site, elle a vu ça sur une page et tout. Donc elle m'a fait la capture et tout, pour essayer de me dire, ah bon, je t'ai vu. Je dis, ouais, c'est bon. Ça, c'est une photo. De jeu. Elle dit... Mais là, elle m'a demandé de lui envoyer l'intégralité. Elle voulait voir juste la photo et tout. Ah, en fait, quand elle a vu, c'était coupé. Voilà. Mais là, elle voulait voir en bas. Mmh. Non, elle voulait, elle voulait avoir l'intégralité de L'intégralité, ça veut dire quoi Pour être sûr, c'est-à-dire, ben, je ne sais pas Elle bon, moi, j'ai moi, pas l'original voulait... quoi Exactement, moi ah, je n'ai okay. pas, pas trouvé de problème Vu que je me suis déjà présenté dans cette tenue Et c'était public Donc bon, je n'ai pas trouvé incroyable. Mais j'ai envie de toi mmh. à quoi avoir une photo <rire> <rire> là, Ça, ça retrouve maintenant de les détails Ah hein. non mais nous sommes dans le tribunal Nous sommes ici pour, tirer pour cette, éclairer cette, cette histoire, La lanterne de nos concitoyens Parce que c'est un problème Public, de tout dans l'autre public. Ça a quoi avoir dans dans la photo J'ai envie de toi Bon, comme on le dit, l'ancien feu c'était. Jamais... Qui a envoyé j'ai envie de toi à son ami Madame Linsé Les deux mêmes. Ah ok, d'accord. Vous deux, vous avez envie. Bon, donc ça a quoi avoir dans la photo Ancien feu s'allume vite, vous disiez. C'est-à-dire quoi Elle, depuis toujours, elle ne voulait pas qu'on on se sépare et tout. C'est moi, j'ai essayé de mettre la distance. Donc c'est-à-dire que les messages qu'elle envoyait, c'était juste des messages pour me faire comprendre que elle a toujours le sentiment d'être. Monsieur Prince Ibra, quand vous oui. avez vu mm -hmm. le message, oui. est-ce que c'était un message des garçons ou bien des femmes Est-ce que le message est pour garçons ou il pour femmes Mais ça peut se voir. Moi, en fait, moi j'ai vu à l'aise. Donc moi j'ai posé la question de savoir. C'est qui à l'aise Tu vois c est, c est, Moi, c'est ma question, en fait. Voilà. Mm -hmm. C'est qui à l'aise. Donc, elle, elle a pris le téléphone. Et elle a commencé à poser des questions. Maintenant, c'est là que Gifle est venu. Et là, la maman, elle, elle a commencé à poser des questions. « Mais attends, on est où là C'est quoi ça ?» Et puis ça a commencé à courir dans tous les sens. Parce qu'il faut rappeler que sur les lieux, il y avait assez d'hommes qui étaient là. Mm -hmm. était, il était 2h du matin. Mm -hmm. Voilà. Il y avait un, un cargo de corabie qui est mm -hmm. venu. Ils ont commencé à filmer même. Il y avait euh, des jeunes qui sont sortis, des gens qui mangeaient dans le restaurant, qui sont sortis. Donc, il y a eu des personnes qui filmaient en fait. Et c'est le commentaire de un qui commentait en bas en fait quand il a commencé quand il a commencé à avoir la bagarre il mm -hmm. y a un qui commentait en, qui, qui faisait le commentaire en bas et hey, c'est un pd c'est un B. non tu vois donc moi automatiquement Attention, quand j'ai fini vous utilisez dans ce mm. terminal oui mais c'est hein, ce, qui, est, oui, est ce qui, est qui a été dit je que moi je, mm, moi, mm. Je, moi je rapporte les faits hein? oui oui mm -hmm. voilà et c'est la vidéo avant même que j'arrive à la maison qui a fuité en fait, tu vois. Et donc les gens m'ont appelé pour me ah, Donc c'est une autre vidéo filmée par quelqu'un d'autre qui a fuité. Parce que vous-même dans votre version, ça n'apparaissait pas. Non, moi j'ai même pas encore balancé ma deuxième partie Donc du coup, les gens m'ont appelé et me dit, Ton truc qui a fait là. Les gens ont commencé à balancer déjà. Donc va vite faire ton montage et balance. Sinon. L'original. Sinon, parle sur la table. Ouais, tapez pas sur la table. Ah ouais, la table est sensible. Je oublié, c'est la table, c'est FM, Alors, donc fais vite. C'est comme ça que j'ai balancé le truc Donc on m'accuse d'avoir balancé Un truc à contenu sensible Alors que normalement le truc Moi je comprends pas en fait mmh. Voilà, c'est même pas moi qui ai balancé la vidéo Avec les commentaires en bas, tout ça Il euh, y a un potable qui vibre là. Essayez de, de, de voir ça Alors j'ai un problème C'est-à-dire que là Vous êtes accusé de de, de, de de voir un homme Autre que votre chérie vous, en tant que la chérie, je vois que vous faites une vidéo par la suite pour blanchir votre mec disant que c'était Alexandra, ce n'était pas Alex. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir pour le protéger Non, même pas. Parce que euh, quelqu'un qui voit mon caractère sait que je ne peux pas venir m'arrêter devant la caméra pour monter. Mm. Donc, vous pensez que ce n'était pas un homme, mais c'était vraiment une femme Effectivement. Est-ce qu'on qu peut, trouve... on peut, on peut avoir le numéro d'Alex mm. pour l'appeler pour, pour on peut avoir le numéro d'Alex, s'il vous plaît, monsieur Oui, c'est possible. Oui, donnez-nous votre téléphone, eh, le numéro d'Alex. On va l'appeler depuis la régie. On va parler avec Alex. Pour que tout le monde soit éclairé. Ok. Mais je veux voir le nom Alex. Hein. Si je ne vois pas le nom Alex, je <rire> n'appelle pas. Hein. <rire> non, mais non, vous ne pouvez pas me donner un quelconque ah, numéro. numéro hum. Mais faire croire que c'est Alex. Je veux voir le même numéro WhatsApp et le même nom Alex. Pourquoi on appelle Est-ce eh, c'est possible Tu l'as pas encore bloqué J'ai tout fait. En fait... Non mais, oui. bloqué, non, mais même s'il l'a bloqué, on peut voir les, les numéros. numéros Donc, Le numéro. Vous n'êtes pas prêt En fait, pas... je n'ai pas... Je me dis que... Non, mais... On n'est on pas on... obligé de rentrer dans... Ah, mais parce que votre nom est en train d'être sali, monsieur. On va venir à la, à, au retrait de votre candidature. On va en venir. Mais votre nom est en train d'être sali. Après, enfin, bon, sali, c'est selon ce que les gens pensent. Mais on vous accuse de certaines choses. Vous dites que c'est faux. Vous avez l'occasion aujourd'hui dans ce tribunal de laver... L'honneur. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que vous... Vous voulez appeler Alex ou pas C'est vous qui décidez. bon Je préfère ne pas la mêler à ça. Pourquoi je le dis mm -hmm. Parce que la vidéo c'est basée sur des dits. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'ils ont vu qu'ils ont interprété. donc Je n'ai pas, pas envie de rentrer dans les détails de la vie d'une tierce personne pour lui... Voilà. non donc, non donc, moi, euh, Monsieur le procureur, j'aurais une question pour la demoiselle. Du coup, euh, Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer qu'il s'agissait bien d'Alexandra Après euh, la vidéo, mm -hmm. on s'est assis, il m'a donné le téléphone, mm -hmm. j'ai fouillé correctement et j'ai vu qu'il s'agissait vraiment d'une fax. D'une femme. Ex. Voilà. D'accord. Mais vous ne l'avez pas appelé mais, euh, mais, mais, ça, bon, pas appelé. Madame excusez-moi, mais je, je la crois un peu, mais mm -hmm. ça, c'est entre eux. Nous aussi, dans le tribunal, nous n'étions pas là quand elle fouillait. Je ne l'ai pas appelé, vu qu'elle me voit ça Nous n'avons pas le téléphone mmh. pour voir. C'est une pièce, à connu. Sortez le numéro, so on le numéro si monsieur. Si vous ne pas ensemble. Aïe. Voilà, ah, parlez parle ouais, bien, parlez vous parlez en jeu. Le temps qu'il se décide à sortir le numéro, on va prendre un appel. Merci beaucoup, madame juge. Allo, oui, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Eh, Enoch. Enoch, maître Enoch, vous nous appelez de quel cours je vous appelle de la commune d'Abobo. D'accord, de la cour d'Abobo. C'est pour euh, accuser ou défendre C'est pour accuser. D'accord, allez-y. On vous écoute, mais gardez le bon ton, s'il vous plaît. D'accord. Et, et utilisez bon, les mots... Voilà, des mots corrects. Assez corrects. On ne bon. veut pas de certains mots ici. Voilà. Mon Dieu, c'est une affaire. Si vous êtes de gamme. C'est un nom, il n'était pas bien gamme. C'est <rire> pédé aujourd'hui. Eh, hey, on vient de te demander de on garder dit. le bon ton et de prendre des mots corrects. S'il te plaît. Merci beaucoup, au revoir. Il est parti. Pas même. un autre appel. 27 25 08 Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, il faut couper la radio derrière vous, s'il vous plaît. Oui, il a coupé, il a coupé. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment A. Charles. Comment A. Charles. Charles, Saint Charles. Charles. Charles. Ok, Charles. Oui. Maître Charles, vous nous appelez de quel cours De plateau-vallon. De plateau-vallon, c'est pour accuser ou défendre Bon, moi je ne voulais pas accuser, je ne voulais pas défendre aussi, hein. c'est juste parler un peu quoi. Aïe <rire> <rire> Il dit, oh, faut parler un peu. <rire> Comme c'est le mission, tout le monde parle. D'accord, il n'y a ça. pas de du... Bon, en fait, moi je voulais qu'il n'a qu'à essayer de laver un peu son nom quoi. Ce que Stony a dit, c'est vrai. S'il peux donner le numéro, pourquoi on puisse appeler au moins pour confirmer, pour laver un peu son image quoi. Parce que je dis vraiment, moi, je suis le mission du jeune. T'as fait la fidélité là, je suis ça beaucoup en fait. Mm -hmm. Donc, ça, voilà ouais. donc s'il peut essayer, depuis qu'il fait l'émission, c'est la seule personne à qui euh, son, son image a été sali. Donc, mm -hmm. s'il peut donner numéro numéro, la seule chose qu'il peut faire en ce moment, c'est de donner le numéro à l'antenne, appeler la fille, pour que tout le monde sache que non. On va pas donner le numéro à l'antenne, mais. Non, pas à l'antenne, mais l'appeler, quoi. Pas de donner le numéro à l'antenne, mais. c'est que Stony a dit, de l'appeler, oui. mais... et puis au moins tout le monde puisse entendre, et puis il peut l'avoir peu. ça peut essayer de l'aider aussi. Non, vraiment, si ça ne fait pas partie du tout. Effectivement. Et j'ai mal à Je suis d'accord avec vous parce que nous sommes ici pour connaître la vérité. Et si cette vérité doit être. Après, garçon qui est en couple et puis qui cherche dehors, on voit beaucoup dans ce pays. Ouais, bon, c'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau, même si on ne défend pas. Mais c'est vrai que là, les gens étaient choqués parce qu'ils ont pensé que c'était un homme. Donc, si. Voilà, c'est pas ça. Voilà. Euh, euh, madame, merci beaucoup. Vous avez notre appel. On va, on va essayer d'appeler d'abord la, la, parce qu'on a eu le numéro de Alex. Alex, euh, on a son numéro. On va l'appeler et puis demander pourquoi elle cherche le pain d'autrui. Mais avant de l'appeler, Monsieur le Procureur, je oui. voudrais que vous regardiez le, oui. ce le... qu'il y a écrit dans le téléphone. Le, le... nom qui est écrit. Donnez-moi, donnez-moi, Madame le Juge. Oui. Pour la cour, c'est écrit Alexandria sexy. Mmh. Il peut voir. Vous voulez voir oui. Vous voulez confirmer Oui, confirmer, vous voyez. C'est que Alexandria Sexy, c'est ça C'est le numéro Oui. C'est ça mmh. Ah, mais la, la fille la est fille, contrôle, hein J'aime ça. Euh, Madame Lindsay, est-ce que après ce qui s'est passé, avec votre chérie, vous avez parlé qu Est-ce est qu'il y a eu des tensions Est-ce que vous êtes réconcilié Parce qu'on vous voit un peu fâché, là. Oui. Vos oui. yeux sont un peu rouges, hein? vous avez beaucoup pleuré aussi. Moi, j'ai pleuré parce que là, quand je marche, tout le monde m'insulte. Au Pourquoi départ, on me consolait parce qu'on disait mon mec, c'était un gay. Mais après avoir vu dans son téléphone, mm -hmm. tout le monde m'insulte. Mm -hmm. Tu es une fille bête, tu ne réfléchis pas. Mm -hmm. Après la vidéo, même, j'ai dit, bon, femme, réfléchis pas assez, et tout et tout. Mm -hmm. Ils m'ont insulté de mm -hmm. partout quand je marche. Oh, go maudite, là. Et, et, et, et ça, ça t'a ça, ça fait mal tu, tu Bien sûr, ça m'a fait mal. Parce qu'il y a le comportement de soi, et il y a aussi le comportement... On peut, on peut de... avoir mon choix, s'il vous plaît, pour, pour <rire> l'NC. Ben, vous êtes une femme assez forte, je vois que ça vous touche. Et, et, et, tu vois, ta chérie, elle est un peu blessée. Par rapport oui, c'est pareil, elle est blessée, moi je suis également, je suis blessée. Mm -hmm. On est tous blessés. Mm -hmm. ah. Mais est-ce que, est que ça, ce n'est pas, je vais dire, une raison, aujourd'hui, parce qu'on vous a vu venir défendre votre mec pour consolider en fait ce couple-là. Parce que si euh, tout ce que les gens racontent, ce n'est pas la vérité, je pense que c'est vrai qu'il y, si y a eu infidélité avec une femme, quand même, ça fait quand même mal de le savoir. Puisque vous, vos, vos amis vont vous regarder vont dire, « Attends, tu es un gars il te trompe. » C'est ça qui vous fait mal le plus. Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est le, est, le fait de sortir avec le, un homme le fait il te trompe avec une fille qui te trompe pour le fait qu'on dise que non, ton gars, il soit avec un gars. Quelle que soit la tromperie, ça fait mal. Mais mm -hmm. sortir avec un homme, je pense que c'est la pire des choses. C'est ça qui te fait mal. Voilà, c'est ça qui m'avait fait mal. Mm -hmm. Mais là encore, je suis sur tension. Parce que je vois que les envies de toi, j'ai envie de toi, tu me manques. C'est que la causerie tient toujours. Avec Alessandra, au fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là maintenant que tu sais ça. Depuis, j'ai vu... Envie de toi. donc mm. Ça veut dire la causerie, ça est toujours là vous causez toujours. C'est pas... ton ex, tu l'envoies, j'ai envie de toi. Bon, Elle aussi, j'ai envie de toi. Tu me manques. Mais, mais, mais, mais est-ce que c'est parce que comme vous, une belle femme comme ça, vous, vous, on, on, on, on, vous, vous, un pain comme ça, vous vous dites qu'on le drague et puis vous pensez que c'est pour vous seul. Ah, Mon cher, il connaît. Il connaît, il connaît quoi hein? Il s'amuse et moi il envoie encore. Pr vous ne vous sentez pas responsable de tout ce qui est en train de se faire Vous n'êtes pas en train de mélanger la vie des gens Responsable, c'est... Par contre, votre histoire de test, test, là, tant que quelqu'un n'a pas parti... Tant que quelqu'un n'a pas parti à la moque dedans, vous n'avez pas dit Non, dis-moi un truc. Est-ce que ton objectif est mais c'est quoi le but d'aller tester... Est-ce que toi, monsieur, le... C'est moi qui pose les questions envie de savoir. C'est toi, tu as envie que moi j'arrête une émission de test de fidélité. Ma question, c'est... C'est quoi ces histoires d'aller fouiller dans la vie des gens pour les mettre en Je veux parlant. savoir. Quel est votre but La, la, dans cette base, de la base de l'amour, c'est quoi en fait C'est la fidélité mm -hmm. ou bien c'est quoi Parce que quand on est avec une personne, j'estime qu'on lui doit fidélité. Vous êtes juge de l'amour Moi. Mais vous partez tester les gens de fidélité Je suis le deuxième Jésus. D'accord. Bon, on va revenir à vous. Euh, le temps de, de marquer une petite <rire> pause et d'appeler Alexandra Circe. Hein, hein, il me blessé. <rire> <rire> le oh, à oh, des mais c'est ce qui vient de se passer. Ah, elle, on a sexy et puis voilà. on vous on, on, on, on revient. On ne revient quittez pas et la partagez la pause, le direct, c'est là que ça a chauffé. Voilà, ne bougez surtout pas. Good mmh. morning. on m'appelle au téléphone. On me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir au téléspectateur! Es non, non, non, non, non. non. Avez... C'est pas moi qui à créé affaire de cuir dans le pays là! Il y a déjà gagné mon propre maison, ils mm -hmm. ont déjà cherché mon propre maison, mm -hmm. mon propre tassoir, il dort bien, mm -hmm. Ils mangent bien, il y a congélateur il mm -hmm. y a frigolation. Vis non, non, non, il y avait vert, non, il m'a pas encore. Ah, en quel moment il tu te couches? Non, non, non. Il avait envie de le voir. Après, il ouais, y avait 90 envie de 18. le voir. Il me souvient ce que quoi. Si elle m'a un bonjour. Voilà. Oui, je réponds. Oui, tu mais, vois, quand, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais les baoulés, c'est une grande langue. Oui, mais voilà. après, on va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est n'est ah, pas vois. nouvelle du soir. Okay. Tu vois, donc. Euh... Elle était accusée de séparer les couples.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 Vais... Accusez, levez-vous sur Trace FM. Voilà. Nous sommes de retour dans Accusé, levez-vous euh, dans le procès de Lionel Lindsay et Prince Ibra. Euh, nous avons en ligne, monsieur le procureur, euh, nous avons en ligne euh, Alexandra Alex... Sexy. Voilà, nous avons Alexandra. La ligne. fille dont le nom change dans le téléphone. C'est ça. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour euh, Alex, Alexandra. Euh, Alexandra. Oui. D'accord. Monsieur le procureur, je vous laisse... Euh, Alexandra, alors, on a ici Monsieur Prince, vous le connaissez Oui, oui, je le connais. Il a dit que dans, sur ce plateau que vous étiez son ex, il y a cinq ans, vous sortiez ensemble. Euh, Lionel, pas Prince. Lionel, pardon. Oui. oui, parfaitement. Bon, vous sortiez ensemble et récemment, on a vu qu'il vous envoyait des photos, tout ça, et ça créait beaucoup de choses. Euh, Expliquez-nous déjà comment vous rétablissez le contact parce que c'est un ancien feu. Comment c'est allumé? Bon, de base, après une relation, c'est pas la guerre, mm -hmm. on peut être sur des bons termes. C'est ça. Voilà, c'est sur cette base que nous, nous voyons souvent des messages. On prend de nos nouvelles, on se parle de temps à autre. Mm -hmm. des messages, déjà de envie de toi. <rire> ah, ça vous fait rire. Non. non, mais ça, c'est peut-être juste pour plaisanter et tout. Non. Mais vous ah. savez qu'il est en couple Oui, bien sûr, je sais qu'il est en couple. Bon, là, là il y a sa chérie, euh, tout ça, là. vous avez suivi ce qui s'est passé sur Internet On dit que oui, oui. vous... oui, la personne ça. qui l'a appelé, c'était un garçon. Bah, c'est à lui de courir sa chérie, que ce n'est pas le cas. Mmh, c'est à lui. <rire> Bah, attendez, vous, vous, vous êtes en couple Bah, non, je, je suis pas en couple. Mais pourquoi vous mangez pain de votre camarade Non, mais, mais je même pas mangé le pain. Le pain était à vous. Il était à vous, mais c'est fini, il n'est plus à vous. Pourquoi vous lui envoyez les messages pour dire « j'ai envie de toi » Ah, ça arrive souvent. Hein? Hum. Ça arrive souvent. Euh, oui, vous, vous voulez lui dire quelque chose, C'est? Ma chérie, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. C'est pas connais, madame, c'est mademoiselle Elle me connaît. Ah, elle vous connaît Elle me connaît tant mieux mm -hmm. Tu me connais non Monsieur. Quelque chose tu as mangé, tu as laissé là On est venu soulever, on a rendu ça grand Tu es venu manger encore Pourquoi tu n'as ah. pas rangé et puis tu es parti Tu as envie de lui laisser maintenant Tu as vu que son moment là c'est bon ah. Non faut répondre Ah comment faut répondre mais aussi, aussi, aussi, aussi. Si quoi? Comment? On n'a pas compris. Si quoi? Si, laisse une ouverture, je vais rentrer. <rire> Attends. Donc, c'est lui qui a laissé ouverture pour que tu rentres? Bien sûr. Il avait qu'à me bloquer. Ah. Elle hey, dit que c'est toi qui as fait pour qu'elle pour qu revienne. C'est toi qui ris. J'ai envie Mais... de voir que le numéro vous. J'ai ouais, envie de, de quoi rien, que Tout sais, ça, c'est une mise en scène. que vous, vous, vous, vous de... Est-ce que toi, toi, on dit tu manges plein mmh, des gens Tu dis il veut rien. Dire. Dire. Est-ce que tu es vraiment Alex On parle de lui là Monsieur, Je sûr, je m'appelle Alexandra. Mais, mais, mais, mais c'est bizarre ça. Tu manges plein des gens et puis vraiment tu parles. <rire> je n'ai pas, <rire> pas mangé son père. Je n'ai pas mangé son père. Je dis simplement que nous sommes restés en de bon termes Et souvent, on peut se patiner. C'est mmh. pas une <rire> raison pour dire que je suis encore avec lui. Mmh. Mais Alex, euh, est-ce que si tu avais un, un copain, tu apprécierais que son ex lui envoie des messages euh, comme ça Et puis des photos nudes ouais, Des photos euh, ah, en cas de euh, là. Elle lui envoyait aussi. Elle l'a envoyé nude. Lui, il ah. l'a envoyé en boxeur. Ah, ah toi, vous lui envoyez des nudes. Vous Bon, je ne peux pas ne pas rentrer. Non, non, on, on, va rentrer, on va rentrer là-bas. Hein. Vous, vous voulez envoyer des nudes, pourquoi Quelque chose vous voulez vous amuser. <coughs> Non, non, je ne préfère ne pas rencontrer ce débat là, là. Non, on n'a pas dit. On dit pourquoi vous faites ça Ou bien vous les mettez. Non, ça a été une erreur. Moi, une je ne savais pas. Je savais pas personnellement ce que quelqu'un allait voir sa voix. Hmm. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre témoignage. On sait au moins qu'Alex elle existe. Monsieur, est-ce que vous avez un meilleur coup pas à Vous avez mmh. quelque chose à dire Parce que là, vous. Bon, moi, je, je, Comme je le disais auparavant, ce n'était pas trop nécessaire de l'amener à ça. Parce que, bon, voilà. Mais ce n'est pas trop nécessaire. Elle fait partie de l'histoire. Ça cause d'elle, on t'a dit. Oui, c'est parce que les deux gèrent toujours. Aïe. Vous gérez toujours <rire> Je ne gère pas. Gère ah. pas. Maintenant, concernant, concernant ça, vous avez été banni de concours, Mister Côte d'Ivoire. On a essayé d'appeler on a appelé le, le, le, le concours, les organisateurs. Ils n'ont pas voulu se prononcer sur, sur l'histoire en direct à, à la radio. Euh, déjà, comment vous apprenez que vous ne faites plus partie des candidats C'est. Sur les réseaux Sur les réseaux. Sur les réseaux. Vous n'ont pas appelé directement pas pour appelé. prendre votre version des faits Ils ne m'ont pas appelé directement pour prendre ma version des faits. Ils ont juste euh, publié l'information et c'est comme ça que j'ai été informé. Est-ce que vous, vous n'êtes pas parti vers eux pour, pour appeler, pour essayer de vous expliquer Vous n'avez pas fait cette démarche Si, j'ai essayé d'appeler. Mm -hmm. D'abord, je me suis excusé parce que c'est un scandale. Mm -hmm. qui a été créé mm -hmm. et c'est leur, leur, leur image aussi qui est, qui est ternie. Mm -hmm. Donc j'ai essayé de m'excuser mm -hmm. et puis euh, éclaircir les choses en leur disant que c'était juste un malentendu, mm -hmm. que j'ai fait une directe pour démentir tout ça mm -hmm. et, et que si c'est possible, mm -hmm. qu'ils puissent me reprendre dans le contexte. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit non que ce n'est pas possible. Ils ont dit que ce n'est pas possible à cause du scandale et tout. Mais c'était quoi C'est quoi les clauses de... Est-ce qu'il y a un contrat de de, euh, de, euh, la, de, Le code vous de, vous de conduite dans ce concours-là, qu'est-ce qu'on dit que oui. vous avez en frais il y a, en fait, il y a plusieurs clauses dans le contrat. Mais bon, comme je le dis, depuis le début, ce n'était pas quelque dans, chose Dans que les était... clauses-là, tu ne dois pas avoir deux go, c'est ça non non, ah, non, non, non, non, non. C'est quoi <rire> Mais, je ne comprends pas... <rire> Les clauses, là, c'est quoi que tu en, fais, fait, en fait, dans les clauses, mmh. quand, tu, quand tu présentes ce genre de concours parce que c'est un concours de Miss, c'est un concours de beauté, mmh. c'est un concours reconnu mmh. sur le plan national et international. Mmh. Du coup, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire, il y a mmh. certains endroits que tu ne dois pas fréquenter mmh. pour, laver, pour, pour, préserver, pour préserver ton image et aussi mmh. l'image du, du concours, en fait. Voilà, pour donner plus de crédibilité. Mais vous, vous savez tout ça et puis vous avez accepté de répondre au micro du monsieur j'ai pas accepté de reprendre. Donc, voilà attends, pourquoi, en, en dès quelque le sorte, début... c'est elle... <rire> voilà. Donc, madame Linse, vous, vous vous plaignez aujourd'hui. C'est vous qui avez mis votre chéri dans tout ça. Vous votre chéri, vous partez manger. Vous le tirez, venez, en fait test de fidélité. Maintenant, c'est gâté. Vous êtes en train de pleurer. Oui. C'est vous qui avez fait tout ça vous, vous êtes responsable aussi de cette histoire. Ah oui, oui, hein ah oui, oui. Tester, responsable. tester la fidélité d'un homme jusqu'à ce point, l'entraîner même dans ça, sachant qu'il fait un concours... Mais au moins, il y a vu un peu, non qu y... moi, moi, est-ce que c'est oui. mauvais de tester la fidélité de son conjoint c'est mauvais attends Tony, toi mmh. tu n'as pas envie de fouiller dans le télé -télé -télé -télé -télé -télé téléphone jamais. de ta femme jamais le téléphone c'est privé la confiance suffit le téléphone est privé oui c'est privé c'est privé que ton corps oui c'est privé c'est privé que ton corps le, ça n'a rien à voir c'est une question. Ça n'a rien Parce à voir. Parce que tu lui, lui offres ton corps. Oui. Elle te voit nue. Oui. Pourquoi est-ce que ton téléphone, en fait, est privé Quand vous vous partez chez la fille de joie dehors, là, vous leur donnez votre moi téléphone. Moi, je ne peux pas aller. Chez... Fille de joueur. Fille de joueur, vous ça coupe à moi. Le monsieur, là, il est dangereux, hein. Non, mais c'est pas, pas dangereux. Il doit être là. On va faire un test sur lui. Je sais où tu habites, mon Vous avez fait un test sur qui Chez toi. Si tu n'es pas fidèle, peut-être que ta femme est fidèle, elle va accepter de faire le test. Mais un billet d'avion a gagné. Vous, votre problème, c'est pas. Je vais t'offrir le test. Tu vas aller voyager. Vous, vous moi vous êtes beau. Moi, je suis le gars le plus célibataire de la Terre. Hein. Ah bon, parce que vous êtes un garçon djanjou. Je ne suis pas djanjou, je vais te dire un truc très simple. Voilà. Moi, quand je suis en relation, je fouille dans le téléphone de ma copine, je fouille. Ça, c'est le garçon princesse, ça Je fouille oh Pourquoi vous dit... fouillez dans le téléphone ils ont de dit la dit un... Dans ce principe, c'est quoi, encore On n'est pas investi ils dans ont, le nez. Ils ont dit un truc sur... Pour ne pas investir dans le nez. Ils non, ont on on dit un truc, je te dit un truc. En fait, vous savez pourquoi elle a fait toller c'est oui. parce que les Ivoiriens, en fait, ont retransmis en fait ce qu'ils vivent dans leur couple sur le génome. En réalité, il y a plein de personnes qui sont mariées ici en Côte d'Ivoire. Et leur mari sort avec des jeunes hommes un truc. Mais ceux-là, quand ils ont vu que l'histoire fait truc et autre, là ils se sont dit, bon, voilà, voilà, voilà un truc. Quand on peut se mettre là-dessus Donc lui, il est devenu un peu comme un, un, un truc, en fait, euh, c'est le bouquet mystère, en fait. Tu vois un peu, non Mais lui-même, un garçon qui lave beaucoup, s'élève, qui, qui, qui... qui... Ouais, il est toujours, mais, son, il il il lap, est la, toujours lavé comme ça. Lap, là, ils ont est animateur, mais on ma garçon princesse. il me pose une Attendez, il, il a il a go, Monsieur, vous pouvez faire notre vocal. Tu peux <rire> un micro là Est-ce est, est que, est que, est que le fait de lapper les lèvres, tout ça, il n'attire pas un peu ce genre de choses vers toi Ce sont mes lèvres, il peut lapper. Mais est-ce que... Les gens doutent un peu là. Non, en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a eu un fait. Et le fait, il a engendré des conséquences négatives. J'ai été banni du concours. Et c'est ce qui est le plus important là. Parce mmh. que mon image a été ternie et j'ai été banni du concours à cause de ça. J'ai perdu beaucoup. Voilà, j'ai perdu beaucoup. Heureusement, investi... vous avez votre chérie. Ouais, mais j'ai investi dans le à concours. Elle est elle ne peut pas partir. Oui, j'ai investi dans le Elle aussi m'a aidé à investir dans le concours. En passant mmh. par terre, fait les shootings, on mmh. faisait mmh. tout, on boostait, on faisait beaucoup de choses en fait. Mmh. Pour que je puisse être à la première place. Parce Gagné. que la, voilà, le, voilà, la mode, c'est. Mais une ça, ce n'est pas un concours fait. de mode, c'est un concours de beauté. Exactement, mais ce sont des vous, choses qui vous, sont liées vous, ensemble Vous croyez que vous êtes beau? Je crois il que je beau. suis beau. Hein? Je crois que il je suis il beau. Il y a des gens qui Ouh. ont dit que vous êtes un peu de paquet. C'est oh. ça, j'aime. Ouais, mais ça fait, ça fait ma partie. C'est ça qui est la beauté. Ça Stony. fait ma partie, ça fait le chien. C'est parce pas ce cas, si vous êtes un peu frais. Je, je constate que vous êtes un peu frais. Ça fait le chien. Mais, ça mais vous vous, chien. vous dites quoi? Il est beau? Ah, je l'adore. Hein? Je l'adore, il est beau. Oui, mais il est beau. Pâti salade, tu sais quel travail ça fait? Pâti là? Ah, les gens sont nerveux ici. Bon. Ah donc, moi, moi madame. Mar ma Mar Mar Mar va travailler dans le popo, <rire> hein. <Mar> <rire> Je me demande, qu'est-ce que. Je ne sais pas, prêt. Ma ma ma ma ma oui, ma mais mais oui. madame le juge, vous voyez euh, oui. quel genre de couple nous avons oui, fait. Oui, mal aux abdos, les oui. gens oui. qui je... utilisent des paquets <rire> dans les couples. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça cherche dans cette histoire. Je ne sais pas. Mais une chose que je veux vous dire, madame, aujourd'hui, vos amis vous moquent. Vous avez des gens qui vous moquent. Euh, après tout ça, est-ce que. vous Et puis vous savez que votre chérie vous a trompé un peu. Est-ce que vous avez pardonné Vous êtes prêt à continuer la relation Je vais pardonner, mon chéri. Parce que d'une part, j'ai gaffé. Vous êtes une fille facile, vous hein, pardonnez facilement. Ah non, j'ai gaffé, en fait. Ah, vous avez gaffé Voilà. Parce que à cause de moi aujourd'hui, on le pointe du doigt. Mm -hmm. Donc j'ai regardé ce côté-là pour le mm -hmm. laisser. Mm -hmm. Voilà. La fidélité, là, on ne le fait pas pour soi-même. Et on ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour soi-même. Mm -hmm. Voilà, mais comme je disais tantôt, pour ne pas investir dans le néant, là, souvent, nous, on fouille pour y aller. Vous tu as confiance au gars, tu dit vous avez pas dit le mariage. Pourtant, mm -hmm. il est en train d'entraîner une autre relation. Peut-être que Dieu, Dieu vous a sauvé. parce qu'il a gagné un coco, mystère. Quoi vous, il partait hein. comme ça. Il ouais, va vous laisser vite, vite. À tout shooting, on a fait là. Vous savez comment il sourit quand il dit ça, il va vous laisser là. La... C'est clair. C'est un gars qui ne peut pas beaucoup de choses. hein. Mm -hmm. hein? Monsieur, mm -hmm. la fille, elle vous a giflé devant les gens. Mmh. Elle vous gifle d'habitude. Non. C'est la jamais. première fois. Ouais. Ça m'a étonné mais en fait. Ai je vous ai demandé pardon. Mais moi moi moi je veux savoir mmh. qu'est-ce que ça fait d'être accusé d'être homosexuel. J'ai mmh. dit accusé c'est pas un crime mais d'être pointé du doigt en tant que tel quand on n'est pas. Qu'est-ce que ça fait? Comment vous vous êtes senti? En fait si je savais que ça allait prendre cette tournure là j'allais juste laisser sa main et peut-être courir Dès le, début. dès le début, je devais courir. Parce là, pas il y a... accepté Voilà, n'est pas oui. accepter de faire ça, en fait. J'allais courir dès le début et là, elle, elle m'a retrouvée là-bas. Mais juste, bon, comme je me suis dit, non, qu'il n'y avait rien et tout. Devant la cour, est-ce que vous pouvez regarder notre caméra Elle dit que vous vous n'êtes pas dans cette histoire, que vous êtes un homme dédié à votre chérie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer tout ça Merci. Mm -hmm. Parlez à, à cœur ouvert. Vous okay. avez 30 secondes. Ce sera Merci. la dernière intervention, oui. monsieur. Merci. Monsieur. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, je m'appelle Aono Lionel Galilée. Mmh. J'ai été éduqué par ma mère mmh. Et elle c'est une femme de caractère C'est une femme qui a vraiment Misé dans mon éducation mmh. Et elle a tout fait pour que je sois J'ai une éducation de valeur rigoureuse mmh. Il y a certaines choses Je ne peux pas me, me, me blaguer Pour me mettre dedans Parce mmh. que mon éducation ne me permet pas de le faire mmh. Voilà Et tous ceux qui me regardent aujourd'hui Tous ceux qui pensent que je suis gay ou je suis je veux leur dire que je ne suis pas ça, parce que à cause de cette accusation, cette fausse accusation, je suis menacé maintenant dans mon quartier. Wow. parce que voilà, parce que moi, je vis à jamais. Il mm -hmm. y a des personnes qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, et qui, bon, qui sont limitées, bornées dans la tête. C'est ce qu'ils entendent sans réfléchir, sans chercher à comprendre, et ils te collent cette étiquette et ils essaient. De... Moi, je me sens, je me suis menacé dans mon quartier. Mm -hmm. J'ai été victime d'une injustice mm -hmm. et d'un harcèlement. Mm -hmm. Donc, je, je demande à tous les ivariens d'essayer de m'enlever cette étiquette, de m'enlever cette étiquette d'homosexuel, de gay, définitivement, pour ne pas que je puisse avoir encore d'autres problèmes. Parce qu'à cause de ça, je ne suis plus dans mon quartier. Je suis à Makori maintenant. Yassou. Je n'ai plus, ai plus, plus cette liberté-là de, de, de marcher hum. librement. Et, et, et vous, vous confirmez que c'est un garçon dû Oui, oui. Hum, vous confirmez Je confirme. Vous confirmez comment Il est bien, il est dû. Il est dû. Hum. <rire> vous, monsieur Prince -Ibra, Yeah. Vous allez arrêter un peu vos histoires, là Ça ne peut pas se faire. J'ai réfléchi. Madame, je, je, oui, je vous demande votre réquisitoire, s'il vous plaît. Je pense que, euh, comme j'ai dit, dans la vie, chacun est venu en détail. Vous voyez Chacun est venu en détail, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Du mmh. moment où ça ne dérange pas la population, où ça n'empêche pas les autres de vivre, chacun peut vivre sa vie comme il, bon le semble, en respectant bien sûr les lois et les coutumes que nous nous sommes nous-mêmes établis. Nous avons écouté le monsieur. Je pense que moi, je n'ai pas besoin de douter, vous allez juger. Mais oui. mon réquisitoire c'est de demander que dans les trois mois qui suivent, il enceinte cette fille qui est à côté <rire> d'elle. Parce que nous voulons voir cette virilité apparente. Donc euh, nous allons vérifier dans trois mois pour voir si son ventre est, est, est, est, se développe. Parce que si ça ne s'est pas fait dans les trois mois... Nous le rappellerons ici pour vérification ultérieure. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le procureur. Alors, euh, je n'ai pas été convaincue. Sincèrement, je n'ai vraiment pas été convaincue voilà. euh, par le couple. Voilà. Alors, euh, je, je... Vous l'accusez de quoi Alors, je suis désolée, monsieur le procureur, je n'irai pas euh, dans votre sens euh, sur le fait de, de, de les condamner à, à faire un enfant. Non, pas du tout. Par contre, euh, je vous condamnerai à ne plus parler de cette histoire. Voilà. Euh, parce que je pense que vous avez autre chose à mettre en avant euh, qu'une qu histoire qui finalement ne reflète pas forcément qui vous êtes. Voilà. Donc, mademoiselle, je vous condamnerai à vous concentrer sur votre musique et éventuellement... Elle n'a un... pas encore commencé la carrière, oui. hein, madame non mais elle a dit qu'elle démarre donc euh petit Capella je... l'a fait là Capella des amours hein Ben je... écoute <rire> Écoutez... <rire> en tout cas je lui demanderai de se concentrer sur sa musique Et éventuellement de reprendre les études Elle va nous faire un truc pour terminer Si elle veut oui. elle pourra elle pourra faire un petit truc à elle On après. aime sa voix Voilà Monsieur je vous condamnerai à effacer la totalité des numéros de femmes qui se trouvent dans non, votre madame, répertoire Non madame, on ne de Les deux ne sont pas d'accord, sur si c'est point L'eau sale on peut prendre pour éteindre le feu voilà. Voilà. Était ça. Nous on n'est so pas d'accord, c'est toute histoire là alors, voilà. Monsieur le procureur on peut prendre pour éteindre le feu. C'est à partir de là que je commence à reconnaître mon ami le procureur je, voilà. alors, je vais très vite couper vos micros à vous deux Si vous continuez, voilà c'est ma sentence Vous avez demandé une sanction, je n'ai pas été d'accord J'en donne une autre Je vous condamnerai donc à effacer la totalité des numéros de vos ex en question un ouais. petit, euh... Après l'amour, c'est ouais. pas la <rire> C'est même bien, <C 'est> bien <rire> fait pour <rire> vous. Voilà, j'ai un petit doute quand même sur euh, la fidélité de ce jeune homme, donc je vous demanderai de. Mais il sait qu'il n'est pas, pas fidèle, Monsieur le procureur, est-ce qu'on va s'en qu sortir aujourd'hui <rire> Là, je me suis pas trompé de bouton, donc je reprends. Euh. Euh, d'avoir un petit peu plus de respect pour votre copine voilà et du coup d'effacer les numéros des ex je pense que les ex sont faites pour rester dans le passé donc en effet que vous ayez vous soyez en bon terme c'est une chose mais c'est parce qu'il veut pas c'est ça on le <rire> voilà quant à vous euh, monsieur Ibra et non d'ailleurs j'avais pas fini avec lui et je vous demanderais euh, de faire comme vous dites justement que vous êtes harcelé et euh, c'est quelque chose que je ne tolère pas D'ailleurs que personne ne tolère dans, dans, dans ce tribunal, euh, je vous demanderais peut-être de vous rapprocher éventuellement d'une association de défense, tu vois, des, des droits, etc. Euh, – Des droits de qui bah, ?– des, des, des, des gays, non ?– Mais il n'est pas gay, pourquoi il va non, faire mais, se rapporter ?– de... non, non, non, non, mais c'est de la prévention en fait. – Non, il va à la police, que, qu il ça, ça n'a rien à voir l'association. Alors, monsieur le ah, procureur, merci, merci, monsieur le procureur Bref, de, faire, de la prévention sur ça, de pouvoir dire que justement, vous ne l'êtes pas, mais c'est pas pour autant que on ne tolère pas les uns et les autres, et que euh, voilà, le, je ne tolère pas par contre le harcèlement qu'il pourrait subir, euh, qu'il peut sur subir, pardon. Quant à vous, Monsieur euh, Prince Bra, parce que je vous vois euh, très chaud. Oui, très chaud, mais. Voilà. Euh, à quoi je vais vous condamner Ah, bras. si vous à me condamnez, je je vais plus écouter de là, c'est parce que vous faites ah, le même boulot que moi. Vous faites vous le condamner. même boulot que moi, les tout la toute l'assemblée, sur votre émission là. Je vais vous condamner, je vais vous condamner, voilà. voilà, je vais vous demander pendant une semaine de ne pas faire de test de non, fidélité. Euh, as raison. Pendant une semaine, voilà. le temps que cette histoire se calme. Les mains dégayées. Merci <rire> beaucoup. Il a changé. Voilà. À partir d'aujourd'hui, il y a Vous êtes d'accord pour la grossesse la grossesse là? L'INSEE, vous êtes d'accord ouais. pour la gossesse? Non, pardon, non, non, non, non, non, hein? non. Non, non, non. D'accord, merci. va faire ouais, trop compliqué. Merci, madame. Merci Gilles. beaucoup. Nous, nous, nous, nous, abandonnons, nous abandonnons ce dossier. <rire> c'est trop compliqué. En tout cas, voilà, ne parlez plus de cette histoire. Vous avez bien mieux euh, à vendre et à mettre en avant. Monsieur Prince-Ibra, on compte sur vous pour ne pas entendre parler de thèse de fidélité pendant ouais. ne serait-ce qu'une semaine. Une semaine, c'est bon. Une Ça ne te regarde pas si les gens sont fidèles euh, à ce pays voilà. ou pas. Mais Sony, voilà. c'est même de quoi okay. non, non, mais, Sony, Moi, Je ne regarde pas. Moi, vous je, deux, là. Je connais chez vous, hein. Madame, va va le... euh, je vous Vous avez oublié que moi, tu je, je vas t'attirer ouais. les fous des autorités de, de, de ce pays. Faut t'amuser Essayez de, oui, oui, une... oui, de... de lui trouver Une femme Je pense que Ça pourrait ça, ouais, ça va l'occuper le... Il Quand tu es célibataire C'est toi qui tu es gâté Un couple de gens voilà. tes histoires les non, de tests de fidélité Il, il a fouiller le téléphone de, de sa femme Plutôt que, la... que, que ceux des autres Voilà En tout cas J'aime la fille métisse Faut le rappeler bah, Bon vas-y Passe ta petite pub Merci beaucoup bon, bah, bon, Au cas où Il aimerait me trouver une femme J'aime bien Les critères Les critères Elle doit être Soit elle est noire Soit elle est métisse Soit elle est skinny Forme mannequin Souvent Apouchou avec les fesses. Bien, bien chic, chic là. En tout cas, tout, tout type bon, de femme. Mais elle reste jolie, ça. quoi. C'est mmh. femme que... infidèle, même, tu as détruit comme ça. Tu vas voir. Ok, <rire> <rire> elle a envie, ça lui convient. Il a, a détruit tout toutes les femmes de cette planète. Mademoiselle, un petit acapella avant de partir Oui, on va ah, terminer avec cette voilà. chanson d'Amour pour son chéri, de la belle voilà. Lindsay. Voilà. On voilà. vous remercie d'avoir suivi Accusé, levez-vous. Si vous voulez la produire, vous produisez seulement en haut. Mais... En bas, ah, pour, déjà oui. pris. <rire> Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau procès. Et ne bougez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. Bon week-end à tous. On vous écoute. Mm -hmm. Ok. <rire> <rire> On a fini. Ça la ah D'accord, d'accord. Ouais, C'est vraiment le moment. Chérie Coco, chérie d'amour, mon amour, mon chéri. Ça bébé. C'était accusé. Mais, des... mais arrêtez de mentir au téléphone. Non, non, non. attendez, attendez. Non. non, vous enlevez. Vous. C'est pas moi écrit à faire de cuir dans le pays là. Y a gars, mon propre maison. Ils ont mm -hmm. des